Va vous manger, hein, si jamais t'es chaud, tu peux t'avancer. Ce samedi 14 mai 2016, c'est sur le parking du Mont-Saint-Roch, dans la commune de Nivelles, que s'est déroulé le festival annuel du Woody Woodstock. De nombreux groupes et activités étaient présents dans le but d'occuper la journée des petits et des grands. Ouais, nous sommes cool, comme une écharpe en toujours euh, à le goût, et le bruit de la foule en fou la En fait, euh, c'est une association entre le Woody Woodstock qui se passe chaque année depuis dix ans, en fait, c'est la dixième euh, cette année. Et, euh, euh, ils ont décidé pour la dixième de rajouter une deuxième scène. Cette deuxième scène en fait, est gérée par euh, Culture Annivelle et euh, la Tour de Sam, qui sont deux ASBL euh, bien distinctes. Euh, Culture Annivelle a mis à notre disposition euh, ce panneau euh, au mur, euh, de manière à ce que les artistes puissent s'exprimer euh, librement. Et, euh, et, euh le vacarme me fracasse, le crâne tic tic tac. Le vacarme nous fracasse, mais tracasse. On arrive avec Père fracas Théophile Gauthier, des et capitaine fracasse. Tic tic tic tac, le vacarme me fracasse, le crâne tic tic tac. Le vacarme nous fracasse tic tic tac, tic tic tac. Oui. Euh, donc moi je gère la logistique Tout le site Et je présente les groupes Et euh, bah, je suis un euh, des administrateurs de l'ASBL Woody Woodstock en fait Donc euh, c'est nous qui représentons l'ASBL au niveau des pouvoirs publics euh, La structure légale, tout ça, tout ça Ok d'accord, comment vous le sentez cet après-midi Ouais ça se passe hein il y a du soleil et tout, euh, La méthode, c'est toujours des bêtises en fait. Les activités proposées s'adaptaient parfaitement à l'ambiance du festival, dynamique, familiale et le tout dans un esprit ludique. C'est un, un événement dont on fait le 10e anniversaire cool, cette année cool, et donc c'est un ouais, événement ouais, qui au départ avait lieu sur la grande place et je veux dire grâce grâce aux travaux de la Grand Place ils se sont exportés, ils ont dû s'installer ici et depuis lors c'est un événement qui est fort attendu puisque chaque année je suis un des, des personnes qui viennent chaque fois. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses du festival en tant qu'artiste présent dans le public aujourd'hui? Je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir organisé le Woody Woodstock comme chaque année parce que euh, ça permet aux jeunes artistes et aux jeunes groupes qui sont un peu moins connus de pouvoir se produire quand même sur une Un belle scène et euh, avoir du public et les gens le motivés quoi donc c'est cool. Euh, L'esprit Woody Woodstock n'a jamais quitté le festival, donc depuis le tout début c'est un événement gratuit, familial où les gens passent, euh, s'ils ne veulent pas rester ils sont en d'autres arrivent, donc euh, voilà ce côté couloir, euh, ça a toujours été quelque chose d'intéressant et qu'on a toujours voulu garder, avec l'évolution avec de la société on s'est beaucoup posé la question aussi de la gratuité, donc est-ce que c'est possible de faire un festival gratuit alors que tout le monde arrête et que ça devient vraiment compliqué, les, les commerces ont de plus en plus de difficultés aussi de nous suivre au niveau du sponsoring, donc vraiment nous voilà on a a décidé de tenir bon euh, donc on a toujours euh, voilà on a toujours mené la barque de cette manière là et euh, ben voilà donc l'esprit est resté depuis 2007 euh, le même et donc pour ça on est vraiment très très content le Woody Woodstock Festival 2016 était comme les années précédentes une réussite et c'est avec impatience qu'on attendra 2017 pour la prochaine édition de ce festival à clore hey! Oh, see that Let me down for to